Salut, petite belette polaire! Es-tu prête à vivre une aventure incroyable ici dans le Grand Nord? Oui? On y va! Mini Yoga! Mini Yoga! Bienvenue à Mini Yoga! Je m'appelle Lexi et ensemble, on va vivre une belle aventure! Est-ce que tu aimes bouger, t'amuser, explorer? Oui! <rire> Super! Tu es au bon endroit! J'espère que tu as ton matelas de yoga ou une petite serviette pour être confortable. Et regarde, j'ai même mes deux amis lynx avec moi. Bonjour, Nicole le petit lynx. Bonjour, Lexie. Bonjour, Alice le petit lynx. Bonjour, Lexie. Est-ce qu'on dit bonjour à notre amie? Bonjour. bonjour! Wow! Nous sommes dans le grand nord où tout est froid, tout est blanc et tout est glacé. Ouh! Ressens les flocons de neige qui tombent <rire> sur ta peau. Sur tes bras. Et sur ton visage. Et J'en ai attrapé un sur ma langue. Allez, attrape le flocon de neige avec nous. Hop! Hop! Hop! Hop! Mmh, délicieux! <rire> <rire> Il y a tellement de belles choses à voir et à découvrir ici. N'est-ce pas, mes petits lynx? Oui! oui. Oh oui! Allez, respire l'air frais du Grand Nord avec nous. Oh, oh, oh. Oh, oh! Monsieur le vent souffle fort. Il me donne la chair de poule. Est-ce que tu le ressens, -re Alice? Oui. Et toi, Nicole? J'ai froid. froid. Oh, moi aussi, j'ai froid. Ah. Tremble avec nous. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait des échauffements pour se réchauffer avant notre aventure? Ouais. <rire> oui. Allons-y. Fais comme nous. On écarte les pieds légèrement et on va faire cinq tours de tête. On y va tranquillement, d'accord? Allons-y. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. De l'autre côté maintenant. Et un. Deux. Trois... Quatre... Et cinq. Bravo! Et maintenant, on penche notre tête vers le côté et on retourne au milieu. L'autre côté. Milieu. Côté. Milieu. L'autre côté. Milieu. Encore. Côté. Milieu. L'autre côté. Milieu. Dernière fois. Côté. Milieu. L'autre côté. Milieu. Maintenant, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On écarte les pieds, on plie les genoux et on touche notre pied. On retourne, touche l'autre pied. On touche le pied et on touche l'autre pied. Encore, on touche le pied et on touche l'autre pied. Compte jusqu'à 8. 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Bravo. Et maintenant, on monte et on descend sur la pointe des pieds et on touche le ciel, un bras après l'autre. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. <rire> Bravo! Ah. Et maintenant, on va essayer de sauter et toucher nos fesses avec nos pieds. Vas-y, Alice, penses-tu être capable? Oui. Allez, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo, Alice. À ton tour, Nicole. 1, 2, 3, 4 et 5, hey. tous ensemble maintenant. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bravo, vous êtes vraiment bonne, toi aussi. Et maintenant, on prend une grande inspiration, on se penche vers l'avant et on remonte tranquillement, déroulant le dos doucement, la tête en dernier.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 Et comme ça. T'as bien compris? On le fait ensemble. On inspire. Et on expire. Bravo! Encore. On inspire, on gonfle notre ballon. Et on expire. Et une dernière fois. On inspire... et on expire. Bravo! Et n'oublie surtout pas de bien respirer tout au long de notre aventure. D'accord? Oh! Oh! Oh! Oh! Est-ce que tu entends ce que j'entends? Oh! oh, mais oui! C'est le cri de la belette polaire. Sais-tu à quoi elle ressemble, la belette? À ça! Elle est toute petite et toute blanche. Elle a un long corps fin qui lui permet de se faufiler dans de tout petits trous. <rire> oh, regarde comme elle est mignonne! Ah, oh, mais si on se transformait en petite belette polaire! Oui! <rire> Allez, fais comme nous. On écarte nos pieds, on prend une grande inspiration, on active nos doigts magiques et on se transforme en petite belette polaire. Oh! Monsieur le vent souffle encore. Mais ce n'est plus un problème parce que nous avons maintenant une belle fourrure qui nous protège du froid. Ouais! Et si on se faufilait dans de petits trous comme la belette polaire? Allez, on se lève debout. Et on va faire comme la belette polaire. Et on va se faufiler dans de petits trous en utilisant nos bras. Chante avec nous! On se faufile, on se faufile dans de tout petits trous. On se faufile, on se faufile dans un tout petit trou. Encore, mais à genoux. On se faufile, on se faufile dans un tout petit trou. On se faufile, on se faufile dans un tout petit trou. <rire> Bravo! Tu es très agile, petite palette polaire. Hey. Tu entends ça, petite belette polaire Oh, ben oui, j'entends définitivement quelque chose. Hmm. Mais c'est quoi Allez, on cherche. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut. Hmm. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut. Encore. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut. Dernière fois. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde tout autour de nous. Hmm mais je vois personne. Non, oh, oh, mais je l'entends encore. Je crois que ça vient de sous la terre. Allez, on écoute. Oh, mais oui, petite belette, ça vient bien de sous la terre. Mais il faut faire quelque chose. Oh, mais quoi? On creuse! On creuse. Oh, mais oui, vous avez raison. Bonne idée, Nicole et Alice. On creuse, car nous, les belettes, on adore creuser. Nous sommes des pros! Ouais. ouais! Ouais! Allez, creuse et chante avec nous! On creuse, creuse, creuse, on creuse, creuse, creuse, on creuse dans le sol. On creuse, creuse, creuse, on creuse, creuse, creuse, creuse on creuse. C'est amusant. <rire> oh oh! Oh oh! Petite belette, je crois qu'on a beaucoup trop creusé. Je sens le sol bouger sous nos pattes. Ah! Attention, on tombe! sur le dos! Et on tombe du plafond! Oh! Oh là là! Oh. Est-ce que tout le monde va bien? Tout va oui. bien. Et toi, Nicole? Rien de cassé. Super! Et toi, petite belette? Phew, oh, Une chance! On se relève on enlève la poussière de notre corps. Oh. Oh! Wow! Nous sommes tombés dans un super beau terrier de luxe! Sais-tu ce que c'est, un terrier? Eh bien, un terrier, c'est une petite maison creusée dans la terre par un animal. Intéressant, n'est-ce pas? Oui! <rire> oh oui, très intéressant. Hey! Est-ce que tu entends ça? <rire> mais c'est quoi? C'est de la musique! Oh, mais oui, c'est de la bonne musique! Oh, wow! Allez, on va aller trouver la musique. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met à quatre pattes et on rampe. On rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe et on rampe. Oh, oh, oh. Oh, wow! <rire> on est arrivé. Oh là là! Fait de la bonne musique wow! <rire> <Yeah>! <rire> Allez, danse avec nous. On écarte nos pieds. On lève les bras. Parallèle au sol. On lève vers le ciel. On se penche vers l'arrière. On amène nos bras ensemble et on tape du pied. On tape. On tape. On tape, tape, tape. De l'autre côté maintenant. On lève les bras, on plie le genou. On se penche vers l'arrière, on amène nos bras ensemble. Et on tape. On tape. On tape, tape, tape. <rire> bravo. Tu danses super bien. Maintenant, on danse. On danse, danse, danse, on danse, danse, danse. On danse, danse, un terrier. On danse, danse, danse, on danse, danse, danse. On danse bien. Hé, hé, hé. De l'autre côté! On danse, danse, danse, on danse, danse, danse, on danse, danse, dans, dans, dans, dans, dans, dans, okay. un On danse, danse, danse, on danse, danse, on danse bien! <rire> Bravo! Tu danses super bien, petite belette polaire! Quel talent! M, <muches> Que fais-tu, petite belette polaire? oh! oh. C'est un lièvre arctique. Il n'a pas l'air très content. Regarde, et ses oreilles pointent vers l'arrière. Il a besoin des explications. Euh, c'est c'est parce que euh, on avait entendu un drôle de bruit. On avait entendu des. Et, et là, euh, on a décidé de creuser, creuser, creuser, creuser, creuser pour voir ce que c'était. Mais là, on est tombé dans votre terrier, super beau terrier. Et on a entendu de la musique. Et là, on voulait danser, alors on s'est mis à danser parce que c'est tellement bon! Désolé, petit Lièvre-Arctique. Désolé, désolé! Désolé, désolé! On s'excuse! On s'excuse! Désolé, désolé, désolé! <rire> ah, mais justement, je cherchais un partenaire de danse. Je m'appelle Laurent. Laurent, le Lièvre-Arctique. Petite belette polaire, veux-tu danser avec moi? Oui! Super! Allez, on se lève et on fait la fête! On danse! On danse! Allez, Alice! il danse pour moi! <rire> Bravo! Attends ton col! <rire> Bravo! Et toi, petite belette polaire! <rire> Allez! Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. Alors, on se met à quatre pattes. On fait le pont avec une main, comme ça. On se retourne et on fait passer notre jambe sous l'autre. Et on lève le bras et on ouvre la poitrine. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le bras. Encore. Vous êtes bon! Une dernière fois! Et voilà! Bravo, petite belette polaire! Bon, sur les genoux! Et on va s'étirer! Oh. Oui, ça fait du bien! Et Tu sais, il est très important de s'étirer, surtout pour un vieux lien d'article comme moi! <rire> bon, et on danse! On danse, danse, danse, on danse, danse, danse, on danse, danse, un terrier. On danse, danse, danse, on danse, danse, danse, on danse bien, eh, eh. <rire> Bravo, mes petites belles polaires! Vous êtes vraiment bonnes! Merci! <rire> oh, mais attendez, attendez, attendez! Est-ce que vous en rendez quelque chose? Oh! oh mais oui! Ah, oh, mais c'est quoi? Des pleurs! Oh, mais oui! Vous avez raison. Ce sont les bruits de tout à l'heure. Allons voir. Au revoir, Laurent le lièvre arctique. Au revoir, petite belette polaire. <smart noise> c'est maintenant le temps de creuser pour trouver d'où vient ce bruit. Creuse et chante avec nous. On mm -hmm. creuse, on creuse, on creuse, on creuse, creuse, creuse, creuse, on creuse dans le sol. On creuse creuse creuse, creuse, creuse, creuse, creuse, creuse, on creuse, creuse, creuse, on creuse. C'est amusant. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh non! Je crois qu'on a encore beaucoup trop creusé. Oh non! Allez, sur le dos, tout le monde! Et on tombe du plafond. Paf, paf, paf! Oh là là! Allez, on se relève! Et on s'arrange pour enlever toute la poussière. Oh là là! Oh! Regarde! Il y a une petite souris qui pleure en toute petite boule. Allez, on se met en toute petite boule à côté d'elle. Euh, bonjour petite souris. Pourquoi pleures-tu Peux t'aider, petite souris? Parce que nous, nous sommes des belettes polaires et nous pouvons creuser très, très vite et très, très bien. N'est-ce pas, Nicole et Alice? Oui! Oh oui! <rire> on creuse très bien. Alors, allons-y. On va creuser jusqu'à la surface de la terre. Chante et creuse avec nous. On creuse, creuse, creuse, on creuse, creuse, creuse, creuse dans le sol. On creuse, creuse, creuse, on creuse, creuse, creuse, creuse on creuse, c'est amusant. Allez, on est presque arrivé, petite souris. On, on creuse, creuse, creuse, creuse on creuse, creuse, creuse, creuse, on creuse dans le sol. On, on creuse, creuse, creuse, on creuse, <rire> creuse, on, creuse <rire> on creuse, creuse, on creuse, c'est amusant. Oh, waouh! Nous sommes finalement arrivés. Et voilà, petite souris, et tu peux finalement trouver ta famille. Oh, merci, petite belette polaire! Et grâce à toi, je suis finalement réunie avec ma famille. Tiens, un cadeau pour te remercier. Oh! Allez, on le prend dessin! Merci! Oh, merci. <rire> Je vais l'afficher sur mon réfrigérateur. <rire> Et voilà, notre aventure yoga est déjà terminée. De retour sur nos fesses, tout le monde. Les jambes entrecroisées. <rire> Est-ce que tu t'es amusée, petite Belette Polaire? Nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On a travaillé fort et on a creusé, creusé, creusé. On s'est beaucoup amusé et on a dansé, dansé, dansé avec notre nouvel ami Laurent Le Lièvre-Arctique. Et de plus, on est venu en aide à une petite souris. Et grâce à notre habileté pour creuser, elle a pu se rendre à la surface de la terre pour rejoindre sa famille.